Salut On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui conclut le conflit entre la Siterica et l'Italia, ainsi que leurs alliés respectifs. Petit rappel des faits, l'Italie est divisée en deux pays, à peu près de même taille, d'un côté l'Italie avec un Grec et de l'autre l'Italia. Un peu avant la fin de la trêve, il y a eu plusieurs accrochements, dont un entre Bari et Rome. Pas ma tête, c'est Un... Euh, si or il a des électrats sur lui, ouais, un, certain, mais un mec derrière toi rare. Je suis pas dans l'eau C'est trop genou de punch Ok t'es bien Euh plus zone C'est bon c'est bon c'est ça juste Viens il est pas super Ouais ah, tu la punch un peu vers les oh. T'as une belle au cas où Ah, il a retrouvé son pote sûr. On continue à focus, vient nous... C'est des C'est sûr mais vierne logiquement il a beaucoup moins de potions okay, J'ai mis mal à vierne Il oh. un Ça va toi je si qui qui, en fait. euh, pense qu'ils suivent à peu près qui est qui super mal, pas de me spawn, et t'as une hache aussi ouais, je suis pas mal, je suis pas mal. Okay, ouais, tu peut-être avoir besoin d'aide pour Par contre, lui qui me punch à l'épée, mais c'est ennuyant comment il me punch à l'épée. Il hein. doit focus, il doit focus. Ça, c'est un peu incroyable. Hein. Ils arrivent à focus dans le tas alors qu'ils ne voient pas notre vie, ils ne voit pas nos cœurs. Vas-y, on ne pas très haut. Bon, hein ah, je peux être très vite. Ah, c'est la fin de mon invisibilité. je reviens avec toi, alors. Mais il va pas activer le pp, si Il a foutu le pp dans toute leur base. T'as besoin d'aide, Erreur ou pas Je pense à moi, oui. Puis, ce fut la reprise des sièges, à commencer par Venise. Damn, I got stuck where the banner is. Oh, I just quick Z'd again. Oh my nice. gosh. Yep. That was easy. I'm taking Noki B. Is it Icy And... Jesus? I'm coming. Yeah, he's taking Noki B. Noki B. I where got I his helmet broken. Yeah, get him in, get him in. the claims. Uh like down. Town of the Germans F. Yeah, we could have seen that coming. There's a trident. Myth. <laughs> nice hair. Like right, we need to get in the gank, guys. We need to get in the gank. Oh, I've got three, I will not uh, be able to kill them all. all right, try to get back to the base. Soon. I think that uh, we have uh, many ally uh, uh, at the same place. Oh. trying to lead him away further He's not too good Hydro, we can kill him, easy ooh, ooh. Fuck I couldn't hear what you said, sorry again super vite le mec Et Il mord super vite mon allié Uh, oh. No. Okay. oh, I have a, a huge lag, and I got one shot. I don't know. I'm gonna make them accuse me of hacking. Il y a eu de multiples combats et les deux côtés se sont vaillamment battus, mais nous avons fini par gagner. A partir de là, nos adversaires ont compris qu'ils avaient perdu. Les villes de l'Italia ont été assiégées par l'Italie, par Carthage et par la Siterica. Toutes les villes, une à une, sont tombées. C'était le dernier soubresaut de l'Italie. Il était temps pour l'Europe de retrouver la paix et la prospérité. L'ONU faut fondée et la première carte du monde également, afin d'éviter de futurs conflits territoriaux ce qui ne suffira sûrement pas à éviter complètement les conflits. Les villes romaines en Turquie menacent de se soulever, un nouvel état a été formé au sud de la Turquie et a déjà une frontière commune avec la Turquie, et un nouvel état mené par d'agressifs conquérants a été fondé dans la zone d'influence de la Citerica, la Bosnie. Ce serait tout pour cet épisode, j'espère que vous a plu. Si vous souhaitez rejoindre le Discord de l'ONU, je vous mets le lien dans la description. La carte en résolution maximale est disponible sur mon site web. Vous pouvez le télécharger depuis les bas ou accéder aux statistiques des pays. Pareil, les liens euh, dans la description.